Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures, l'émission où je vous raconte des petites anecdotes sur les envers du décor des salles de cinéma, sur les petites choses que vous ignorez et qui vous sont parfois un petit peu cachées. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler d'une anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps, euh, c'est une anecdote qui entoure en fait euh, la projection pure et dure. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de projection, je pense que pour les trois quarts d'entre vous, vous imaginez qu'il n'y a plus forcément de personnes derrière le projecteur, ce qui est un petit peu une réalité, parce qu'aujourd'hui, tout est un petit peu automatisé, vu que c'est numérique, vu que ça passe par des logiciels, vu que généralement, il y a des horloges qui sont capables de régler ça, et que, en gros, chaque séance, c'est un petit ping qui est envoyé dans le projecteur, qui dit qu il faut lancer la séance. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à se dire que c'est un petit peu tristouné les projections. Mais heureusement, moi dans le cinéma où je suis, il y a de temps en temps des petites surprises. Et celle que je vais vous raconter, c'est ma première projection, d'un 35 mm dans une salle de cinéma. J'en ai vu. J'en ai vu quand j'ai bossé dans le cinéma où j'étais. J'en ai vu un petit peu avant. J'ai déjà vu ça quand j'étais plus jeune. J'ai même eu des fois, comme je l'ai évoqué dans l'une des premières anecdotes, une séance qui s'est interrompue parce que la pellicule avait brûlé. Mais donc là... C'était un, une petite étape. Ça avait quelque chose de très particulier. Ça avait un goût, en tout cas, ou une saveur qui était assez unique et assez jubilatoire en tant que cinéphile. Parce que du coup, c'est toujours bien de voir une pellicule, mais de projeter une pellicule, c'est le petit truc en plus. Et je dois avouer que là, ça m'a fait un petit quelque chose. C'était vraiment particulier. En gros, je me suis occupé de projeter le film Marathon Man, qui est un vieux film, un film qui date de 76, si je ne dis pas de bêtises, euh, de John Schlesinger, qui est un film culte pour toute une génération, c'est vraiment un film culte, c'est une des prestations les plus impressionnantes de Dustin Hoffman, et c'est un thriller qui a longtemps eu une grosse interdiction, parce qu'il faut pas oublier que John Schlesinger, ça a été un cinéaste qui a été très polémique durant une longue période de sa vie, et le film je crois au tout début de son exploitation en France a été classé X. Alors qu'aujourd'hui, avec une petite interdiction au moins de 12, il s'en sort très largement. Hein. Mais à l'époque, voilà, c'était interdit au moins de 18 ans. Donc c'était quand même costaud. Bref, ça n'a rien à voir. Mais donc du coup, je me suis retrouvé à avoir à gérer la projection de ce film dans le cadre de l'absurde séance. Et on m'a annoncé, plusieurs mois en avance, prépare-toi, tu vas devoir le projeter en pellicule. Donc J'avoue qu'à ce moment-là, il y a deux sentiments qui se sont mêlés. J'étais en train de jubiler et j'étais en train de flipper. Parce que j'étais en train de jubiler, parce que c'est trop bien, c'est un film en 35mm, ça va être génial, mais c'est la première fois que je vais être tout seul, et que je vais devoir gérer une projection comme ça. Mais du coup, je me suis mis là-dessus, et j'ai vraiment fait tout de A à Z, c'est-à-dire de la réception de la pellicule jusqu'au montage, où en gros, vu que le film est divisé en plusieurs bobines, il faut rassembler les bobines dans une seule, pour faire en sorte que lorsque le film va se dérouler, ça va se dérouler d'une seule traite, parce que bien évidemment, on pourrait caler une bobine en haut et une bobine en bas du Projo, et croiser les doigts pour réussir à faire les raccords, mais aujourd'hui on fait quasiment plus ça. En gros, on réunit toutes les bobines dans une seule énorme bobine, qu'on projette d'un seul coup, qui va passer en entière, et à la fin, on fait du démontage, c'est-à-dire qu'on remet toutes les bobines, chacune à la suite des autres, dans leurs différentes boîtes. Donc je me suis vraiment occupé de la copie de A à Z. C'est-à-dire, j'ai fait le montage, j'ai mis les petits bouts les uns à la suite des autres, on a fait des tests avec mes collègues, j'ai projeté le film tout seul, et ensuite je l'ai démonté. Mais l'expérience est juste géniale. Bon, C'est là aussi qu'on se rend compte qu'on n'est pas si mal aujourd'hui avec la projection numérique parce que clairement, physiquement, c'est très compliqué parce que c'est une sacrée charge en fait, faut se dire que honnêtement, un film comme Marathon Man, en termes de poids, on est sur du 25 kg sur toutes les bobines ajoutées, c'est très lourd, c'est très très lourd euh, et au-delà de ça, il y a l'aspect sonore lorsqu'il y a une projection en 35 mm, ça fait un bordel mais c'est ouf Vraiment c'est assourdissant donc ça ne m'étonne pas de voir plusieurs de mes collègues ou de mes anciens collègues qui aujourd'hui ont des problèmes d'ouïe parce que réellement passer toute sa journée dans une cabine à avoir que ça en bruit de fond ça, ça te détruit les tympans mais de temps en temps comme ça ça a une petite saveur particulière et je dois avouer que j'ai hâte en plus d'y retourner parce que réellement c'était trop cool. On est dans le stress parce que bien évidemment la projection continue et on se dit « Oh là, si ça saute, il faut que je sois réactif, il faut que j'arrive à récupérer les deux bouts de pellicule qui sont par accord à réemboîter et à relancer le film ». C'est tout un stress et réellement, c'est pas toujours très fun, mais comme me l'expliquait mon chef de cabine, il m'a dit « Même aujourd'hui, même avec plein d'années de projection en, pro, en pellicule ou en numérique, on a toujours ce stress ». Peu importe ce que tu vas voir, peu importe les pires catastrophes qui vont t'arriver, tu vas continuer à avoir ce stress de « si la pellicule saute, qu'est-ce que je fais ?» Mais vraiment, malgré tout ça, je dois avouer que j'ai vraiment hâte d'y retourner. Voilà, j'espère que cette anecdote vous aura plu. Euh, et puis on se retrouve la semaine prochaine, car n'oubliez pas, dans les 16 obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres.